Bienvenue dans le village de Dazaï, c'est parti on va faire la montée et euh... on va essayer de trouver une auberge, se balader pour aller voir les rizières et, euh... et voilà. Allez on y va Pour vous situer donc on est arrivé ici, nous sommes à donc la région c'est Longji. Et donc nous sommes dans le village qui est ici, Dazaï, donc nous avons choisi ce village-ci. Donc on hésitait entre Dazaï et Pingan, et on voulait faire le trek entre les deux, mais finalement on va pas le faire euh, avec les filles, ça, ça va être un peu compliqué surtout qu'il pleut, donc voilà, Dazaï, et on va aller voir les terrasses de riz, c'est parti Ok, on y va les filles. Euh, le sac, tu vas descendre en bas, là, On va descendre en bas, c'est mieux. Hein. Oh, ok. Ok, good. Thank you. Wow. Ooh, wow. Oh, my God. Regardez, madame. Ok. Wow. Mm -hmm. What's the name of this minority? Uh, Yao. Yao. Yao. Yes. Yao. mais water. Ah. Voilà, un secret de beauté. Please. Ça marchera pas sur nous. En plus c'est le rouge à brosse dedans, tranquille, regarde. On y va. Euh, bon en haut euh, à droite plutôt. Tu Et voilà, on y est. est magnifique. Je ne sais pas si c'est là ou est-ce que c'est là. Tu penses que c'est là Je vais avancer vite. Vas-y, on va voir. Let's go. Okay. voici notre chambre pour la nuit, le train Haroun et, et moi on va dormir ici, Ahmed ici Les filles en haut Les filles haut et ici on a notre ami, il est où T'es où Il est plus là, il est parti, oh il y a un miroir c'est génial Coucou Il est 21h et on est dans le train pour Ziyang On arrive normalement demain, les filles Fin bon, de, de nuit. poly, poly, poly, de poly, poly, poly,